Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de, des 33 promesses de Jésus et de la grande promesse de Marie, reine du monde. Euh, C'est une dévotion, euh, en fait, euh, bon, moi j'aurais plutôt envie de l'appeler euh, la dévotion des 9 premiers samedis du mois. Alors je vous avais déjà parlé, c'était d'ailleurs une de mes... c'était d'ailleurs de mes, de mes premières vidéos... Je vous avais parlé de, de la dévotion aux 9 premiers samedis euh, du mois, donc c'est assurer son salut par le Sacré-Cœur. Hein, et, et la dévotion des 5 premiers samedis du mois, c'est assurer son salut par le Cœur Immaculé. Donc je, je vous invite à, à, à re-regarder ces, ces vidéos je, ou à les voir. C'était parmi mes premières parce que c'est vraiment important. C'est des moyens euh, très accessibles... Euh, Bon, ça nécessite un, un minimum de persévérance et, et ça accorde des grâces incroyables. Alors, alors les, les cinq premiers samedis euh, du mois, c'est euh, des grâces euh, de, de salut. Et, les neuf et aussi, les neuf, premiers, euh, les neuf premiers vendredis du mois, c'est aussi des grâces de salut. Donc, c'est quand même important. C'est quand même pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour assurer son, son salut, pour devenir un chrétien parfait. Là aussi je vous renvoie à, à une de mes premières vidéos. Alors les 33 promesses, Alors je, je, vais, bon, je, je vais vous mettre le texte, hein, je, je vais vous mettre ce texte en, en bas de la vidéo, euh, je ne vais pas vous lire toutes les promesses mais je pense que ça vaut le coup, hein, ça, je pense que ça devrait vous convaincre euh, à faire cette dévotion des, des 9 premiers samedis du mois, donc je, je vais lire ce qui, en quoi ça consiste. Alors, si les âmes désirent que mes promesses s'accomplissent en elles, qu'elles aiment et vénèrent le cœur immaculé de ma mère, elles le prouveront en me recevant dans la sainte communion, après une préparation pleine de repentir, neuf premiers samedis du mois consécutifs, comme pour les neuf premiers vendredis du mois, avec l'intention, unie au cœur immaculé de ma mère, de présenter à mon divin cœur des actes d'expiation. Alors, je, je, je précise que... Euh... En fait, la, la, moi, la, la source de, de cette dévotion, c'est ce livre "Marie reine victorieuse du monde" par une certaine sœur Marie Nathalie. Alors, j'avoue que j'ai pas encore acheté le, acheté, le livre, mais je, je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, euh, euh, le livre a l'air très bien. Hein, c'est pour ça que je me le suis acheté. Euh, voilà. Je, je cite ma, ma source. Donc voilà, donc il suffit de se confesser, euh, de recevoir la Sainte Communion, euh, donc le premier samedi, neuf, neuf premiers samedis du mois consécutif à, à, au, en l'honneur du, enfin, en, expi, en en offrande offre, en offre, uh, d'expiation au cœur Immaculé de Marie. Donc je vous, laisse, je vous laisserai lire les 33 promesses. Il y a aussi une grande promesse de Marie, c'est que euh, à chaque premier samedi du mois les portes de l'enfer seront fermées voilà bon je crois que je, je, je, je ne peux que vous inciter à, à faire cette dévotion euh, moi je l'ai faite et je, je l'ai terminée à San Damiano parce que à San Damiano c'est aussi un lieu d'apparition mariale euh, et euh, il y a aussi une dévotion des, des neuf premiers euh, samedis du mois là-bas. Je vous invite à aller à San Damieno, hein, c'est un, un coin de, de paradis sur terre. Euh, c'est un des San Damieno, c'est vraiment un des, des plus puissants bastions de prière au monde. Euh, on prie, euh, on prie euh, trois chapelets, euh, non trois rosaires pardon, trois rosaires euh, par jour en latin. Et euh, donc il y, y a des centaines, euh, des centaines de pèlerins à chaque fois et ça en fait un, un lieu de voilà un puissant, un puissant lieu de prière, un, un des, je pense un des plus puissants au monde. Euh, donc voilà, bah je, je vous souhaite, j'espère je, je que que vous serez tous dévots euh, au Sacré-Cœur euh, et au Cœur euh, Immaculé de Marie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.